bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous parler de l'opale verte alors c'est une variété d'opale mais comme son nom l'indique elle est verte et son vert peut varier du vert clair au vert foncé à cause de la présence de fer de cuivre de nickel mais aussi, euh, l'opale verte, elle est formée de silice hydratée. Donc elle va se former dans des, dans des cavités de, de roches volcaniques, Et du coup, elle va pouvoir prendre différentes couleurs en fonction des minéraux qui sont présents dans la roche et des conditions de formation. Donc on va avoir des opales qui vont être beaucoup, avec beaucoup d'inclusions, beaucoup de, de, de couleurs différentes et force et le vert ne sera pas parfois dominant certaines auront un petit peu moins voyez, un petit peu moins d'autres couleurs et là vous allez un peu mieux voir le vert et d'autres seront beaucoup plus dans un vert presque presque seul vous voyez, Donc il peut y avoir vraiment beaucoup beaucoup de différences dans les couleurs de l'opale verte. Son nom vient du sanskrit Upala qui signifie pierre précieuse et du latin Opalus et du grec Opalios qui signifie pour un changement de couleur. Alors on verra que les propriétés originelles grecques, romaines, indiennes qui lui ont donné le nom euh, et en fait c'est pas neutre parce que les, les des légendes, les légendes vont être associées à ces trois civilisations. Les premières opales vertes, elles ont été découvertes en Tchécoslovaquie, donc aujourd'hui la République tchèque, au début du 19e. Mais a priori, c'était un petit peu un accident. Euh, donc c'est que dans les années 1870 que l'opale verte est devenue populaire. L'opale verte, elle a également été associée à des croyances spirituelles et mystiques qui ont donné lieu, naissance à des légendes. Alors, pour la Grèce, dans la Grèce antique, l'opale était considérée comme une pierre sacrée qui symbolisait l'amour, la passion. On pensait que la pierre elle, avait des pouvoirs magiques pour pouvoir aider à, à attirer l'amour, à renforcer les relations amoureuses. Les Grecs croyaient aussi que l'opale avait des pouvoirs curatifs. Alors essentiellement centré sur les yeux, les maladies oculaires. Ils utilisaient l'opale en tant que talisman pour améliorer la vision et protéger les yeux des maladies. Dans la mythologie grecque, l'opale était associée à la déesse de l'amour, Aphrodite, et on raconte que l'opale a été créée, carrément créée, quand la déesse pleurait des larmes d'amour pour Adonis, donc elle pleurait des larmes d'opale. Les grecs croyaient également que l'opale avait des pouvoirs prophétiques et qu'elle pouvait aider à prédire l'avenir. Pour ce qui est des Romains, alors eux, ils croyaient que l'opale verte avait des propriétés curatives et de protection. Et on verra que le côté curatif et protecteur revient très souvent. Donc curative parce qu'ils pensaient que l'opale avait des pouvoirs de vision nocturne. D'ailleurs, elle était associée à la, à la déesse de la chasse. Et pour eux, c'était un atout puisque ça euh, portait une opale, elle les aidait vraiment pour la chasse. Puisqu'ils arrivaient à mieux voir le gibier. Et donc vous pouvez noter qu'on retrouve cette croyance au sujet des yeux aussi bien chez les Grecs que chez les Romains. Pour ce qui est de son côté protection, les Romains pensaient que l'opale verte avait des pouvoirs magiques, alors on retrouve toujours cette magie avec cette pierre, et qu'elle pouvait les aider à, protéger, à les protéger, enfin protéger son porteur des, des mauvais esprits, des énergies négatives. Et ils utilisaient l'opale verte en tant que talisman pour attirer la chance, la richesse et la prospérité. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est encore très présent quand on parle de l'opale verte. En Inde, l'opale verte elle est considérée comme une pierre sacrée depuis des milliers d'années. Dans la culture hindoue, l'opale verte elle est connue sous le nom de Venimani, ce qui signifie la pierre de la nature en Sanskrit. En Inde, on croit que... Euh, C'est une pierre qui aide à équilibrer les chakras, en particulier le chakra du cœur bien évidemment puisqu'elle est verte et je vous rappelle que le chakra du cœur est euh, associé à la couleur verte. Euh, elle est aussi également utilisée en tant que talisman pour aider à attirer l'amour et la prospérité. Dans la tradition indienne, lopale verte elle est souvent portée en tant que bijou, comme pendentif ou un anneau pour aider à stimuler l'énergie de guérison et de protection. On retrouve encore cette cette fois cette idée de, de, de guérison, de protection. On, on croit également en Inde que la pierre, elle aide à renforcer la confiance en soi, la clarté mentale. Donc là, ça peut aussi faire appel à quand on, on avait parlé tout à l'heure de la divination. L'opale verte, elle est également associée à la déesse hindoue de l'amour et de la fertilité. Donc on retrouve toujours cette idée d'amour. Euh, on croit qu'en Inde, on croit que la pierre euh, aide à attirer l'abondance et la prospérité, la chance, donc là encore on retrouve tout ça, le succès et encore aujourd'hui, euh, en Inde, on voit beaucoup de personnes qui, qui portent des opales vertes pour obtenir le succès dans les entreprises commerciales, donc ça c'était pour les légendes. L'opale verte, euh, alors les plus prisées proviennent d'Australie. Il faut savoir que 95% des opales que vous trouvez sur le marché viennent d'Australie, mais il existe d'autres gisements, bien sûr, au Brésil, au Mexique, en, en Tanzanie, à Madagascar, etc. etc. L'opale verte, elle a une dureté de 5 à 6 sur l'échelle de mots. Donc, elle est, euh, elle n'est pas fragile, mais si elle a une, un petit défaut, ou une petite, euh, euh, enfin, si elle tombe et qu'elle a déjà un petit défaut, elle se casse. J'en ai fait les frais tout à l'heure, j'en ai cassé une <rire> qui avait déjà un petit, un petit défaut. Donc, passons maintenant à ses propriétés renforcement du système immunitaire l'opale verte elle est censée renforcer le système immunitaire et aider à prévenir les maladies et en fait elle est très utilisée chez des personnes qui ont des maladies ou qui souffrent de, de choses chroniques euh, l'opale verte elle va aider à soulager euh, par exemple les maux de tête les, les douleurs articulaires les douleurs menstruelles aussi les personnes aussi qui vont souffrir de d'arthrite ou de fibromyalgie pardon euh, voilà tout ce qui va être chronique quand c'est c'est des choses vraiment qui reviennent, qui se répètent. Elle va être utilisée et, et elle va être vraiment importante dans ces cas-là. Elle est utile aussi pour les personnes qui souffrent de stress, d'anxiété, de dépression, euh, de troubles du sommeil. Elle va combattre les maladies oculaires, donc là on retrouve et ralentit le vieillissement cellulaire. En ce qui concerne ses propriétés psychiques, l'opale verte elle est censée aider à équilibrer les émotions. À, à améliorer l'estime de soi. Elle va être utile pour les personnes qui souffrent de troubles émotionnels comme la colère, l'irritabilité, l'anxiété sociale. Euh, voilà, tout ce qui va être débordement émotionnel, l'opale verte va vraiment pouvoir vous aider. Elle va libérer des, des émotions bloquées, elle va apporter une vision positive de la vie. Donc on retrouve cette idée de vision. Elle va stimuler la créativité, elle va... Elle va vraiment être une aide euh, quand on en a besoin pour un nouveau départ. Parce que forcément, dans un nouveau départ, on peut avoir, quel que soit le, le thème, le pourquoi du nouveau départ, on peut avoir de l'anxiété, peut-être de la colère, des choses émotionnelles bloquées. Donc elle va vraiment aider. En ce qui concerne ses propriétés énergétiques, l'opale verte, elle est considérée comme une pierre de, de croissance spirituelle, de transformation. Elle va aider à renforcer la connexion entre le corps, l'esprit, l'âme. Elle va encourager la croissance personnelle, la transformation en aidant à libérer les émotions négatives. L'opale verte, elle est utilisée pour équilibrer les chakras, donc les énergies du corps. Elle peut aider à dissiper les blocages énergétiques, à favoriser un flux énergétique plus harmonieux dans tout le corps. Donc vraiment, elle est très très très sympa. L'opale verte, elle est, comme on a dit, très souvent utilisée pour stimuler le chakra du cœur qui est associé à l'amour, la compassion, à l'ouverture, euh, aux nouvelles expériences. On a déjà parlé du nouveau départ, donc euh, quand ça se passe dans le cœur et que ça peut être difficile, l'opale verte sera une copine très sympa. Mais ce n'est pas tout, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'est aussi une pierre de protection donc qu'on va utiliser pour, pour nous protéger des, des énergies négatives et pour renforcer le champ énergétique du corps. C'est-à-dire qu'en renforçant la circulation, le flux énergétique, le champ énergétique, on va se protéger de, de tout ce qui pourrait être attaque énergétique. Et aussi, et là c'est vraiment le petit plus énorme, même si je dis petit mais c'est un bonus très sympa, euh, l'opale verte elle est associée à l'abondance, à la prospérité, elle est considérée comme une pierre de, de chance, d'opportunité, elle va aider à attirer la richesse, le succès, mais dans tous les aspects de la vie, que ce soit euh, que vous recherchiez une abondance de, de santé, une abondance énergétique, une abondance d'argent, une abondance... De joie, voilà, elle sera là pour vous apporter la chance et l'abondance. Pour ce qui concerne son entretien, vous pouvez la purifier dans de l'eau non salée ou sur un lit de sel, donc en sel indirect pour des, des purifications un peu plus importantes. Quand vous faites des purifications plus légères, entre deux purifications plus importantes, vous pouvez opter pour la fumigation, les ondes de forme, le son, enfin ce que vous avez l'habitude d'utiliser, là ce sera pour le, le, le un peu plus light et pour son rechargement, la géote de quartz ou à la lune quand on est en période de pleine lune. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao